Euh, bonjour, donc en fait euh, je suis là pour les colibris, il euh, y a un groupe local qui est né à Genève il y a quelques mois et le, les colibris c'est une association qui existe depuis une dizaine d'années et qui euh, touche à tous les domaines euh, de la transition citoyenne en fait, que ce soit l'habitat, l'énergie, l'éducation et euh, euh, en fait, le, le, le nom de colibri vient de la légende amérindienne du colibri qui dit qu'un jour, il y avait un incendie dans la forêt et tous les animaux fuient l'incendie. Et tout d'un coup, dans cette, dans cette course folle, il y a le, le tatou qui aperçoit le petit colibri qui est là et qui est en train de prendre une goutte d'eau dans, dans le lac et la poser sur l'incendie. Et Le tatou l'arrête et lui dit « Mais colibri, tu vas jamais atteindre le feu avec tes gouttes d'eau. » Et le colibri, très fièrement, le regarde droit dans les yeux et lui dit « Je le sais » mais je fais ma part. Voilà, Colibri c'est ça, c'est faire sa part, essayer de faire sa part, d'agir sur notre territoire, là où on est. Et du coup, euh, les, les... un groupe Colibri, c'est un groupe qui va euh, proposer, par exemple, des soupes. Une soupe c'est faire une soupe avec des légumes qui ont été euh, euh, récupérés dans des, des invendus, en fait, de marchés, de différents marchés. On peut faire des, des campagnes de sensibilisation au sur-emballage, par exemple, devant les magasins. Euh, on peut organiser des repair cafés où les gens viennent pour, euh, avec des objets qui, sont, euh, qui ne fonctionnent plus pour essayer de les réparer au lieu de les jeter, euh, éviter en fait une consommation euh, éviter trop de consommation euh, et puis euh, aussi organiser des gratiférias etc donc euh, voilà moi je vous appelle tous à venir nous rejoindre euh, sur notre page Facebook parce que nous, pour l'instant on est tellement nouveau qu'on n'a pas de site internet mais ça va venir <rire> Euh, appel à celui qui voudrait créer le site internet, d'ailleurs des colibris, pourquoi pas Et en fait, euh, voilà, donc on est là sur la plaine de plein palais aujourd'hui pour Alternativa et euh, Donc on a une page Facebook pour l'instant, Colibri Genève, et euh, on organise des réunions publiques en gros tous les mois, et où des, des différents projets naissent, de jardins partagés, de gratiféria différentes choses comme ça, voilà. Donc euh, venez, faire votre part